Oh, je ne vais pas me réveiller, je vais dormir encore. Mmh. J'ai pas envie de me réveiller, Lana, laisse-moi. J'ai pas envie de me réveiller, Léa. Mais Léa, on peut pas aller voler. Bah, si on n'a pas le fusil à pompe. Est-ce qu'on le met en silencieux Est-ce qu'on le. Est-ce qu'on le met en silencieux Ou alors on est des gros Non, en silencieux, c'est. Écoute, en silencieux. Que si c'est pas en. Non, prends le gros. Quand c'est pas en silencieux. Bah si tu veux Toi il est pas en silencieux Faut pas que j'utilise trop de balles Ouais eux non Faut que tu cliques ici là Voilà Attends Clique Voilà Là il est en silencieux Allez tu vois On va prendre les vélos qu'on a volés ce matin. Enfin, hier, plutôt. Mon vélo préféré. Je suis là, je suis là, t'inquiète. Oui. Allez, Léa. Par contre, moi, Léa, je suis triste. Il bah, y a pas... Bo Attends, je suis là. Bonjour, Michel. Oh, are là. Par contre, moi, je suis triste, euh, Léa, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos de Juliana, mais qui sont pas abonnées. Il faut faire un truc, là. Alors, abonnez-vous si vous voulez que Juliana elle, atteigne les 2000. Non, les 3000. Ouais, les 3000. Parce que les 2000, c'est déjà fait. Euh, je sais pas. En tout cas, pas à l'école. Hein. On s'en va. Hein. Tiens, wow, c'est quoi ce bug Waouh On va faire du vélo avec des avec nos vélos. Boing, boing. On va faire du vélo avec mon vélo. Quelque chose de très français. Bravo Juliana. Bravo Lana, t'es trop forte. Aïe dans l'eau, j'ai pas nager. Non, on se dirige vers la crèche, l'endroit où on s'est échappé. Faut pas qu'on aille chez nos parents, hein, souviens-toi. Ouais. Parce que sinon, on est cramé. Ils vont nous reprendre, on va se faire chouchouter, tout ça et tout ça, du si petit plus ça. Mais moi, je veux rester avec toi. Ouais, moi, je veux rester avec les copains. On va chez le maire. Oh viens, on va dans la cachette, dans notre cachette secrète. Je vais me mettre ça ici. Bien. Attends je vais voir les gens qui sont recherchés Ouais je suis recherchée Je vais juste noter mon prénom parce qu'ils n'ont pas noté mon prénom Moi aussi je suis recherchée Lana euh, Lana Chef de soi-même. Je suis la chef de moi-même. <rire> oh, Brookhaven Most Wanted Je veux être cherché, moi. Mais, eux... Bon, viens, on va... de. Oh, le coffre-fort, il est ici on le braque, comme ça on va faire partie des plus grands recherchés. Vite. On le braque et puis on va dans la cachette secrète. Attention, cache-toi. Et ça fait boum. Vite, faut prendre l'argent. T'as pris Ouais. Allez, viens, suis-moi. Je l'ai caché. Suis-moi, vite. faut que j'arrive à trouver le moyen d'appuyer sur le bouton. Quoi Pourquoi j'y arrive pas C'est pas en haut pourtant si Si c'est en haut, pardon. Je me suis trompée. C'est bon, vite Rentre T'es pas rentré. Léa, toujours en à la traîne. Viens, Léa Attends, tu rentres, hein Vite rentre, saute Allez, euh, je rouvre. Mais là, au-dessus Voilà Allez, grimpe <rire> L'endroit où on cache tout notre argent. Je parie que tu savais pas qu'il y avait cet endroit. Et bah, c'est là que je stocke l'argent à chaque fois. Avec Lilo. C'est là qu'on stocke notre argent. Ah, c'est bon, bien. <rire> Nous sommes riches. Ah ouais, avec qui on Bon, allez, je repose ça. Allez, après, tu reposes, hein. C'est bien beau de jouer, mais faut garder. Et là, personne n'est au courant de ce secret. Caché depuis autant d'années. Je mets en route la machine. Et là, notre argent commence à tomber et à se fabriquer. Ici Tu vois, c'est comme ça qu'on fabrique de l'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de voler. Parce que nous, on est riches on fait ça tout seul bon après faut faire attention ben bah, ça c'est oh la machine elle s'est arrêtée de faire bon bah ça veut dire qu'elle a fini son travail en fait là dedans il y a plein d'argent et après on les met dans notre endroit secret et on, on en fait des on, on achète tout ce qu'on veut D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fait pour avoir notre maison dans la première partie de Juliana. Hi hi hi hi. Ma youtubeuse préférée. Oui, YouTube préférée. Allez vite, on sort. On y va oui. Non, vous inquiétez pas, ma maman, elle nous a attendu, elle nous a dit d'aller rechercher de l'argent euh, de de bah elle, elle a dit tiens euh, Lana, prend ta carte d'identité. Voilà. c'est l'excuse. C'est l'excuse qu'il faut donner aux gens. Mais du coup, toi, tu l'as compris. Tu l'as eu. Donc, il faut dire à personne. Mais à personne. D'accord On va à la plage sur le yacht. On va voler le yacht. Je sais pas pourquoi mais c'est éclatant. Ça amuse. Après nous, on ira à Life -topia, la ville des rois. Parce qu'après nous, on sera tous des rois et des reines. Je me dépêche de nager, je suis pressée. Eh bon, je suis dans l'IAT. Je me repose, hein. Fouh on est bien ici Bah oui hein. Oh c'est trop bien ici Léa Léa Léa Petite sœur Bon même si t'es ma soeur jumelle C'est pas grave Viens Léa Si C'est trop bien là-haut Faut essayer de monter là-dessus. Tu vas là. Hop. Non, là ici. Regarde, Léa. Tu sautes là et tu vas là. Toi, tu Bon <rire> si n'arrives pas, c'est pas grave. Viens. Ah ça y est. Attends, j'arrive. Ah bah viens, c'est pas grave, on va voler. Ici c'est quoi? Oh, la cabine bon faut pas aller alors parce que je veux pas faire casser le bateau oh, ici on est trop bien ah ouais. on est dit bibi sur un bateau <rire> vite faut voler le coffre du coup on a totalement oublié par la beauté du bateau que ah oh, oui <rire> c'est ici normalement qu'il est là viens ici Léa c'est là qu'il cache tout le bateau tu vois, cette douche, bah, c'est une fausse douche. Ouah! Ouais. Tu prends ça. Tu prends ça. Tu prends le Tu prends tout. Et ça va, où la dit. Et tu prends le max. Oh, des lingots. Wow C'est trop beau Bon tu viens on se barre On va aller prendre de l'eau chaude Ah mais on sait pas nager Bah comment j'ai fait pour nager tout à l'heure Oh je sais pas C'est le coup de rapidité. Wouhou Ah mais tu sais pas nager toi Tu sais pas aller vite à moi non plus, je sais pas nager, je suis bête. T'as mis t'as ta, pris ta bouée, Léa, Léa, d'accord. Bah, je prends la mienne aussi, Une belle bouée là. Mmh Waah wow, cette bouée-là Ah, oh ben, non, on ne peut pas. Il n'y a pas de jolie bouée. Ouais, ma bouée. Tu sais quoi Je vais mettre la bouée invisible qui met juste du rouge en dessous. Et là, c'est magnifique comme bouée. Voili, voilouche Est-ce qu'il y a un autre passage secret par ici Hum, quelle est cette question Quelle question Bon, il n'y a pas l'air. Bon, bah salut. Ah, elle est partie nager. J'aime bien l'eau, moi. Et eh ben, on peut enlever les bouées. On fait du camping. Dis-moi, fais-tu du camping? Bon, viens, Léa. On va se placer quelque part. Pourquoi pas ici, là C'est pas mal. Allez, heureusement, j'ai tout dans mon sac à dos. <t 'en> Où j'ai mis ma tante Ma tante. Ah oui, c'est vrai. Où j'ai mis mon, ma boîte Ma boîte. Allez, là, ma petite boîte. Faut que je mette rouge. Ah bah, Lana, c'est plutôt ta tante celle-là. Non, c'est du rouge. Celle-là. J'ai parfaite Ah bah attends, je vais plutôt la poser ici Ici peut-être Ici Non Ici Non Ah oh, bah bah... On plus, trop. C'est chiant. Il faut mettre du rouge. C'est meilleur, le rouge. Non, pas le rose. Ça, c'est l'anar. Ah, oh, pardon Oui, celle-là, c'est ta tante, Léa. Mais maintenant, il faut la mienne. Ah, voilà C'est long à trouver du vert, du rouge. Ouais j'ai réussi, ma mission. <rire> bon, du coup, es tu, bon, tu, tu, tu galères, les gars. Bah oui, tu galères. Moi, je vais me coucher. Oh. Attends, je vais mettre le feu. Le feu, c'est rouge. Ah, bah, c'est orange ici. D'habitude, c'est rouge. comme moi, je fais des dessins, moi, je mets rouge au feu. Bah bon, c'est pas grave. T'as Ah elle galère à trouver une du rose coucher ah je peux pas me coucher dedans Non j'en veux pas euh, Léa de Pourquoi je peux pas coucher dans le tien Bon bah d'accord bah, je peux pas toucher dans le, de celui de, de l'ana tout va bien non moi j'en ai marre de dormir j'aime pas ça bon bah Léa tu trouves pas t'as rien mis du coup mmh. tu veux pas dormir sur le sol ah non tu cherches euh, moi je vais voir de haut ce que ça donne Oula, c'est dangereux ici. C'est pas grave, moi, je suis une pro de l'escalade. J'aime trop ça. Ok. Donc, déjà, là, je suis en mauvaise position. Oula. C'est difficile. Vite. Faut que je trouve s'il n'y a pas quelque chose... Donc, je crois que j'ai la technique oh j'ai réussi c'était long ah me dis pas que j'aurais juste bah, ça, fait ça fait la même chose ça ah, fait la même chose non aïe je me suis pété les jambes C'est pas grave non me dis pas qu'il y avait ça ne me dis pas oh là là là la la la la Oh, C'est pas possible tout ça. Bon bah y'a rien. Ah! Hop! Wouhou! Wouhou! Ah bah je peux, je suis pas assez grand. Aïe! Je suis tombée dans le trou. Aïe! Aïe! Bon bah je vais aller me coucher. Fatigué. Mmh. Tu, -Rose. tu trouves pas ton sac de couchage rose ouais, bah C'est pas grave, mais un violet ou un jaune. Trop là. Ouais, là. Ah, une addition c'est reparti pour l'inondation. Allez, let's go. Mais il y a ça souvent aussi. Allez, on sauve. Prends ton vélo et on sauve. On n'a pas le temps à perdre. Si on s'enfonce plus, on est mort nous. On est trop petite. Je vois rien. C'est parti pour la maison. Bah, waouh. Là, il y a tout le... Ah T'es tombé dans le trou ah, Vite non, oh, non, oh. tu. non, non, non, non, non, non, non, je te vois pas Ah oui viens Léa Faut qu'on se sauve d'ici, on peut pas rester. Fonce dans l'école, c'est plus prudent. Maintenant, faut faire juste ne pas se repérer. Parce que là, il y a tous les ans... Oh Fonce à l'école vite, sauve-toi Léa, tu me suis Oui. On n'a pas le temps. Vitre. Ah. Mais moi, je suis encore en haut. Mais qu'est-ce que tu fais encore en haut? Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Je vais regarder les caméras de surveillance Vas-y ah Je suis en colère Je vais m'allonger et respirer Déjà une mauvaise aventure Vaut mieux être avec les copains On est plus protégés Par contre, il y a aussi nos copains, eux, qui signent tout le temps des pactes ici. Et qui dorment ici, des fois. Ils dorment souvent ici. personne dans les avantages, il n'y a personne. Tout le monde va bien mmh. Et voir ça Je vois personne, il y a des gens qui ne nous repèrent pas. Il y, y a des gens, mais ils ne nous repèrent pas. Mais les gens ne voient pas qu'il pleut à la moelle Ouais. Personne n'est parti manger une petite glace. Viens, monsieur. Il y a monsieur qui Il y a des gens qui sont Mais elle, elle est tout seule Tu crois qu'on devrait aller la chercher Mais On ne peut pas aller avec des inconnus. On va faire comme les copains. Hum. Ok, je vais signer un pacte. Si c'est comme ça... Je sais que c'est pas dans mes avenues, mais c'est pas grave. Je signe le pacte de ne pas te blesser et de toujours être près de toi. Tiens. Merci, moi c'est. Allez, viens. Comme ça. Bon, je sais, c'est bizarre hein, que les copains ils font ça, mais c'est pas grave. On l'a a fait comme eux et on est sûr de rien faire. Ok fait dit, mais bon, on peut y aller. Let's go L'eau a l'air de se calmer. Vite Non, ça monte plus Il faut qu'on se dépêche d'aller la chercher Venir de faire attention à l'inondation. Attention les gars, les amis à l'inondation. Bonjour. Vous voulez RP école avec nous? Ça veut dire quoi RP, les gars? Ma comprend pas, elle est trop petite. Oh non. Léa, sauve-toi! Annonceur. Pourquoi je vais me sauver? C'est des annonceurs! Vite, toi aussi! Hey, viens. Vite mon vélo, mon vélo, ma bicyclette Vite, viens, on passe par le plus proche passe par la librairie Non, il n'y a pas de porte Ici, là On est en sécurité Léa. Dans la cave. Tu Oui. D'accord Léa. Moi j'essaie de casser le code. Je sais pas ici comment ça marche. Donc je vais casser le code. Vite ma bombe. Puip. Puip. Non Il est incassable, il est trop vieux. On peut pas récolter l'argent dedans. C'est impossible. Personne à l'horizon. Ok. Imagine, il nous retrouve. On Ah. Attention Le sol, c'est de la lave Ouais <rire> Mais pourquoi je joue Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je joue Elle ne veut pas jouer, c'est nul Moi, elle veut braquer, c'est jouer, ça C'est meilleur C'est mieux que jouer C'était pas drôle Mais j'aime pas jouer Ouais Je sais pas, viens Peut-être peut si on braque Ça, ça va monter le cerveau Ah oh oui, le braquage Ça tombe bien Viens par ici Je vais prendre une lampe Une jolie lampe Une lampe Une magnifique lampe Comme ça on voit où on marche on voit ce qui se passe. Par là. Non, c'est de l'autre sens. Mais attends, je t'ai perdu. J'arrive, je suis là, regarde. Vas-y, grimpe. Ici, tu sautes. Et là, il y a le bon corps. Oui, Attention, sauve-toi <tousse> C'est parti. C'est parti. C'est moi qui l'a Mais je l'ai jamais Mais c'est pas grave Mais je l'ai pas Bon reprends-le T'as réussi Sauve-toi Vite, sauve-toi On descend, mais descend. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je te le roue. Ah. <rire> Sauvé, Dieu du ciel. <rire> on ne s'est jamais arrêté, nous, pas vrai? Pas vrai, non, on ne s'est jamais arrêté trop C'est compliqué. Mais mais arrête, j'ai cru qu'il y avait une coupure de courant. Mais arrête, c'est toi qui as appuyé sur l'ordi, sur la Je même pas monter là-dessus, c'est pas juste. J'aime trop escalader. Pourquoi me priver Ça sert à quoi Les privilèges. Est-ce que tu aimes le rap Dis-moi ça en commentaire dans la vidéo de Juliana. Y'a yeah les mis dans l'eau. Non, ça m'intéresse pas. Je vais... Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Pourquoi on fait... Ah... Oh bah pourquoi on va... On n'y va pas au supermarché. Bah ouais. On va voler à manger. Et... On va voler quoi À manger. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oula, ça va mal, mon son, là. Ouais. Dis, Léa, qu'est-ce qu'on va faire là? mais alors, tu me le dis ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voler. On va voler. À manger. Au supermarché. Ouais. Nam! Moi je veux quoi Du lait La meilleure chose sur Terre. Le lait Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le lait. Dis-moi, Léa. Le lait. Le lait. Il y a des glaces. Ah, il n'y a pas au café. mais ben, je prends pas. Il n'y a qu'au chocolat. Des dolitos. Des mmh, dolitos. La pizza on ne mange pas tout de suite, pas vrai Oui. Parce que, parce que sinon on n'aura plus rien à manger. On prend du Coca après. Là, c'est bien. On ne prend pas de Coca. Par contre, j'ai beaucoup de choses dans mon inventaire. Pourquoi il y a un lit, là Je ne sais pas. Ben, c'est pas grave, je peux me coucher dedans. Voilà. <rire> Niam. Pas de coca, c'est pas bon. Je vais prendre des bananes. 5 fruits et légumes par jour, hein. Euh, pas non, les pommes, pas les courgettes, c'est pas bon, les courgettes. Merde. J'aime bien Chiquita, mais j'aime pas les courgettes. Ouais, on, on C'est pas bon. Merde. De l'eau! Ah ça y est on peut les prendre enfin parce que de la non mais fermez le truc à l'air, parce que sinon il n'est pas bon là-bas aussi les glaces elles vont plus être bonnes effet vous pouvez pas prendre de l'eau d'eau chocolat. miam je suis là d'accord et ce chocolat là moi je veux aussi Par contre celui-là j'en ai pas besoin Miam et j'ai pas besoin. j'ai pas besoin d'eau en fait. Ça sert à quoi l'eau Léa, ça sert à quoi l'eau Ça sert à boire. Ah, je savais pas. Moi je croyais que ça servait à manger. C'est pas grave. Bah, j'ai enlevé mon inventaire. Observe, on me met dans le caddie. Ah, mais il est trop petit le caddie. Mmh. Non. Non. Non. Bah, je mange, hein, j'ai faim. on ne doit pas tout de suite manger. Bah, c'est pas grave, je vais reprendre dans le caddie. Ouais. Hop, miam. C'était bon, je me suis régalée. Caddie. Bim, bam, boum, bim. Alors, on a pris bim. des petits. Bim. Bah, pourquoi non C'est parce que. C'est parce que, en fait tu t'en prends trop à la fois En fait il faut que tu prends quelque chose Et après tu peux prendre l'autre Mais je vois pas ma banane Ah faut que je saute d'accord Les dolitos Ah j'ai bon, Bah du coup Je vais pas prendre du coca c'est pas bon Ah si il y en a qui aiment du coca dans la maison à la maison Le lait ça tout le monde aime Hello! Ah non, l'eau c'est. On ne veut pas le mettre, dans le caddie. Voilà! Oh! On s'en va! Euh, J'ai pris tout! Mais va-t'en, toi! Va Femme! Sait, je que... Attends, il y a quelqu'un! Il hein y en a qui aiment les chocolats. chocolat. Va va-t'en, je t'ai dit, toi! T'es pas gentille! Mais elle est pas gentille! Jenna, t'es pas gentille! Jenna, va-t'en! S'il te plaît! Tu sais que t'es bloqué là! Ah, merci d'avoir sauté! Jenna, t'es très gentille, hein, non? Mais Jenna, qu'est-ce que tu fais? Ah, si, je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, tu pourras plus monter! Et moi? Vas-y, prends ça. Attends, elle fait quoi Tu fais quoi, Dina Enfant diabolique. Mais qu'est-ce que tu veux Elle nous suit, elle fait tout comme nous. Mais qu'est-ce qu'elle veut C'est qui, elle on sait même pas tes qui Tu peux pas faire partie du groupe Je suis désolée On a déjà des copains Bon après je sais pas si elle veut rejoindre le clan À mon avis elle veut Mais est-ce qu'elle peut parler là Elle a pas deux. Elle a pas de dit elle a pas de Ils sont percés Attends je vais lui parler en espagnol ma petite Oh là Oh là Comment est-ce que je suis là Comment Attends, mais là elle est en train de me copier hein Comment est-ce Comment est-ce Elle est, est morte alors pourquoi elle est debout bah ouais c'est bizarre ça Elle est, euh... Bah tiens parle pas comme ça Faut parler espagnol Mais elle a l'aide lettre... Mais elle a l'aide pas de nous suivre Mais elle a l'aide pas de me suivre Mais t'as l'aide de me copier la voix Que je suis dans le train de faire Mais qu'est-ce qu'elle veut En fait elle veut quoi Zena T'es où Léa Je Bon par contre elle m'énerve à nous à nous suivre là Qu'est-ce qu'elle veut Elle pas même pas Je vais dire de parler. Parle Est-ce que c'est compréhensible Je sais pas. Parle J'ai quand même opté STP. STP. Voilà. Mais t'arrêtes de faire la voix du bébé. Bon, alors, tu parles S'il te plaît Ouais, parle. Mais Elle parle pas. Euh, elle a aussi pris un sac. En... Ouais, pourtant, elle a rien acheté. Belgina ouais. Attends, je vais dire. Peut-être à la pancarte, elle peut comprendre. peut-être nouvelle hein ici. Jenna mmh. parle, parle. STP. Jenna parle STP. Ça me ferait plaisir. Il, non, veut quoi, que... le Il veut quoi le monsieur Il veut quoi Mais les gens, ils nous vivent, on n'a rien à demander, hein Ah non, mais là, elle mais le même visage que moi Ouais, mais c'est quoi cette affaire Ben bah oui Si elle me copie, ben bah c'est pas gentil non, elle est pauvre Elle veut quoi, elle aussi Pourtant, elle va à l'école, hein Ouais. Elle est super grande. Est-ce qu'elle peut écrire ben attends, est-ce que je veux la réponse de Dino Parle, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Oh Pourquoi D'accord. Tu ne parles Pas dans... Le chat. Ah non, j'ai écrit dans le vent. Pourquoi tu ne parles pas dans le chat dans le chat. Dans le chat. Pourquoi tu ne parles pas dans le chat Dis-moi. J'ai des questions à te poser. Après elle peut faire partie du gang, hein, mais je sais pas c'est qui. Ça va s'il n'est pas dans le chat. T'as une idée toi Pourquoi Pourquoi Elle me demande pourquoi. Bah, elle, a bien. Euh, elle a écrit. Bah oui, attends. Pourquoi On t'a accepté Quoi euh, quoi Tu n'as pas de chat Elle a du chat quand même, hein, parce que si elle n'a pas eu le chat, et eh ben, elle n'a pas eu le chat. Voilà. Ouais. Attends, quoi Tu n'as pas le chat Pourquoi tu n'as pas le chat Je ne veux pas. Bah pourquoi Il Y'a un problème, Jenna. Pour... Quoi elle dit, attends, elle est quoi, là Pourquoi elle veut pas N Pourquoi elle a écrit N Elle N... n'est pas très gentille, parce qu'elle a voulu terminer avec tout un N. Je vais Moi, je vais voir le train en bas Bon bah ok, euh, c'est pas la peine d'en faire tout parce que je n'ai pas envie, tout un plat. Ok, c'est pas la peine de faire d'en faire tout un plat quand même. Hein. J'ai rien fait, moi. Je te pose juste la question. Oui, tu as raison Mouais Mouais Pourquoi Pourquoi Pourquoi Mouais Bon, viens, Lana, on y va. Lana, c'est toi, Lana Ouais, Lana, c'est moi, c'est avec les, les, les petits coccinelles. Moi, je préfère les coccinelles. Les coccinelles Les coccinelles Bah, si elle a envie. Bah, pourquoi aussi Bah, c'est parce qu'elle en a envie. Oula, ça un saut de 3 ouais. secondes. Ouais. Boum Badaboum Voilà, on est dans le goût. Yay! Viens faire un animal un jour, moi. Avoir un animal Ouais. Parce qu'un animal, ça se dit pas vraiment. Et tu sais pourquoi j'ai arrêté la crèche? Non. Parce que la crèche, c'est nul. Attends, on lui, viens, on lui demande pourquoi elle. Sabe... Est-ce qu'elle connaît Juliana? Oui. Est-ce que tu connais Juliana? Tu connais. Julia... Juliana. Non. Tu connais Juliana? Ah, attends, c'est vrai qu'elle. Ouais qu'elle utilise le signe. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Tu connais Juliana. Ouais, moi c'est ma YouTube préférée, c'est moi. Ah bah oui, elle oh, est trop trop bien. Elle, elle est trop géniale. Donc dis-moi, Gina. Tu connais Juliana Dis-moi. Je connais Juliana. Gina. Moi, je vais aller à la crèche, je vais faire des trucs euh, à la place de lui tu as raison qu'est-ce qu'il va y noter Des trucs trop nuls à la crèche. Attends, je le mets bien haut quand même. Non. Ok, bah si tu connais pas Juliana bah t'as qu'à regarder sur YouTube. Ok. Alors Regarde. Sur Y-O-U-T-U-B B, B j'ai dit <coughs> E <coughs> Moi j'ai pas été à la crèche J'ai pas l'extérieur Ok, alors Regarde bien sûr. Non, elle a une Non. Tu. <coughs> be. B. Ou tu b. Attends, elle ne comprend pas ce que j'essaie de noter. You. you, you, you. you. you. Non, tu. You. you. Mais les caméras, tu. Reviens. B. B. E. Personne. Personne mange une glace. Je ne comprends pas. Mmh. Personne. Personne. Personne. Personne. On va lui demander si elle connaît Furyo jumper. Mmh. C'est toi ton youtubeur préféré? Moi c'est Maeva. Non, ma youtubeuse et ma youtubeuse préférée c'est Juliana. Et ma youtubeuse préférée c'est Juliana et aussi Maeva. Ouais. C'est deux là, moi. Et ton préféré youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, j'en ai aucun vas ben si <rire> ouais. Néo. Trouvez À ah Est-ce Est que tu connais Furious Jumper Oui. D'accord. Tu regardes... Pas. Une ça en de, ça. de ça... Ils pas. sur... Tu regardes ça Sur Youtube E euh. <coughs> Oui Les gars On y va là C'est quelqu'un qui est rentré dans le gang. Quelqu'un est rentré dans notre gang. Eh bien... Voilà. note. Jules, la, la petite, elle a... Mis, est il y a... Dans le gang. Une fille dans le gang. Non. Et regarde... Sa nouvelle... Vidéo... V, I, D, E, O Tu seras -dang. Dessus Allez, Car C'est moi J'ai une fille dans le gang T'as écrit quoi là bah, T'as quoi lire je pense c'est un petit peu normal. Regarde ah, nouvelle vidéo. Elle est choquée. Elle est choquée. Elle est tombée. Elle est tombée sur le sol. Je <rire> <rire> elle a dit oui. <rire> en plus, elle a dit oui. <rire> mais pourquoi il y a une autre personne Mais Oui, c'est ce que j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure. Pourquoi il y a 200 000 gens mmh, mais non, on pas... on a même visage que moi, elle a le même cheveu moi. Mais pourquoi le même visage. Ouais. mais bah elle aussi elle a levé le même visage que moi il y a deux secondes c'est juste là elle est choquée. Elle aussi même, moi. <rire> chiant, les mêmes que moi. Qu'est-ce qu'elle a écrit vous plaît. Et et, et c'est puis elle. Quelqu'un a tiré, Moi, tiré un Hein J'ai pas compris ce qu'elle a dit la madame, la, la femme. D'accord, de... pourquoi elle a écrit d'accord Hein J'ai pas compris. Bon, vous venez, on va se manger une petite elle. Anna Love. C'est Anna Love. C'est moi Oui. Voilà, Anna Love. Mais elle, elle écrit quoi D'accord, mais pourquoi tu écris d'accord elle, elle écrit d'accord en bleu. Elle. Elle connaît pas. Elle l'a là, là avec écrit d'accord, que la connaît pas. Non, ça, elle connaît pas. Tu déconnes pas? Non, je déconne pas. Non, je suis en train de filmer. Je déconne pas, je t'ai dit, d'accord Tu déconnes là Non. Je suis en train de. Non dit... Fil. Mais voilà. Je connais. Je... D'accord, Aude. Mais pourquoi elle a écrit D'accord, Aude Mais tu s'appelle t'appelles pas Aude. Tu connais Juliana Je connais Juliana Tu connais Juliana, Juliana. D'accord, mais elle, elle arrête d'écrire D'accord. D'accord, Aude. Oui, elle écrit toujours D'accord est, <coughs> Alors là, elle fait d'accord. Va... va où D'accord, va Oui, bien sûr D'accord, va où Elle a écrit. Je vais lui demander est-ce que tu veux qu'on lui fasse la preuve que, que c'est nous Juliana ouais. et Anna Love. Ouais. Est-ce que tu veux une preuve Une preuve Les filles, après ça, pourrais-je manger une glace Je suis faim moi. Est-ce que tu veux une preuve Est-ce que tu veux une preuve Oui, il y a, et toi. Ah, elle a dit oui. Attends, je veux qu'elle qu le dise. Allez, Anna, Anna Love, tu es prête un, deux, trois Quoi? Enlève ton masque Je vais dire coucou. <rire> coucou. Coucou. coucou. <rire> Alors là, les gars... <rire> Les gars, non, non, non. Coucou Ah, je rencontre plein d'abonnés en ce moment. Mais elle arrête. Faire la casserole. Coucou Tu fais une vidéo, l... une vidéo là ou pas? Oui, tu veut dire. Un truc au oh. abo, dis-moi. Il manque un S, mais c'est pas grave. Ok les amis c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas c'est vraiment vrai mais oui euh, si je te le dis oui donc euh, je vais euh, faire donc je vais faire un dédicace du coup à cet abonné là qui joue avec moi donc genre elle, ça, elle, elle, euh, Non, merci. Ok. Donc, ok. Elle ne veut rien dire. C'est pas grave. Elle est trop émue, je crois. <rire> tu sais, quand tu me dis ça, euh, moi, je, je suis émue. Je sais pas si je suis bizarre ou pas. Bref, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao, ciao.